Je viens d'arriver à Bohol. je vais partir en scooter pour une petite virée aujourd'hui et ça va vraiment être une journée épique Parce qu'on va au Chocolate Hills Et je serai pas tout seul, pour aujourd'hui il y a deux personnes que j'ai rencontrées hier, deux françaises que je vais suivre pour toute la journée Elles ont prévu un bon programme donc c'est une super opportunité pour moi de les suivre Voilà on a déjà bien avancé, là on est au petit village de Lohaï et on va se diriger vers le marché prendre un petit jus On a fait la moitié de la route là justement C'est super sympa, il n'y a que des locaux ici il n'y a pas du tout de touristes, ah, c'est super, j'adore quand on arrive dans ce genre d'endroit, tu vois. Oh, c'est le premier marché qu'on a fait, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. elle est pas contente celui-là oh C'est en train de faire je sais pas quoi avec les cochons là-bas les mecs Voilà, la route a été moins fatigante qu'à la pique. C'est super euh, chouette quand même de la faire en scooter En tout cas moi c'est ce que je vous conseille de faire depuis, euh, depuis Alona Beach Là on est en train de monter sur le premier spot Pour avoir un point de vue génial sur, sur toutes les Chocolate Hills magnifique. Je sais pas quoi c'est du, je vais aller demander à un gars qui est là haut connaître un peu le phénomène de ces de ces collines. Je, bon il n'y a pas un super temps mais ça reste quand même magique. pour nous ici, on reprend les scooters, on redescend on prend la même route qu'on a pris puis on va se diriger vers, il y a les petits singes là, les tarsiens, qui sont très connus et qui ne vivent apparemment que sur Beaul. et puis je pense qu'on va finir notre journée aussi pourquoi pas avec un peu de tyrolienne les filles m'en ont parlé, ça a l'air d'être super un kilomètre de descente donc je pense qu'on est parti pour finir notre journée de cette façon Ok, nouveau paysage, on va faire ils appellent ici une zipline 460 mètres de descente et tu restes allongé. On va faire ça. Oh, ça a l'air ouf, génial! C'est d'abord autour des filles en premier. Ouais, ouais. Down. Ok, okay c'est bon, je suis en position. Ça va être dingue. <laughs> so, à see you later. Yeah. <laughs> yeah. pas tout ça, mais quand tu le fais une fois, faut bien revenir au même endroit. Donc c'est parti pour un deuxième tour. Bon, voilà, on vient de faire le plein de sensations. Et là, on, dans un tout autre registre, je me dirige vers là où sont les tarsiers. Des petits animaux qu'on trouve seulement sur Bluehall Et que je vais euh, tout de suite aller voir On va aller prendre nos entrées À propos de ces animaux là, c'est des animaux qui sont assez solitaires Et qui ont besoin énormément de silence Donc on nous demande de ne pas faire euh, de bruit quand on va les voir C'est des animaux de nocturnes donc ils supportent mal euh, la lumière du jour Donc c'est pour ça qu'il faut rester vachement euh, respectueux envers eux en fait Ok donc à partir de maintenant je chuchote Parce qu'on ne peut pas du tout faire de bruit ici Et voilà Ce qu'il faut savoir à propos des tarsiers, c'est que tu peux pas les toucher et il faut vraiment pas faire de bruit ou alors de flash ou ce genre de truc. Les tarsiers sont tellement peureux et tellement sensibles qu'il y en a certains qui se suicident même si tu les touches. Voilà, fin de journée sur cette belle plage d'Alona Beach. On a passé une super journée et puis... Euh... C'était impressionnant de voir les tarsiers Je pensais pas mais ça fait vraiment la taille de ton quoi C'est vraiment tout petit comme animal à ce point là Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros On les a pas vraiment vus, on les a vus un peu à moitié Je pensais vraiment qu'on allait les voir vraiment de près Qu'on allait voir leurs yeux, qu'ils allaient être un peu bouger et tout Et finalement ça veut dire aussi qu'ils sont bien et ça veut dire que justement leur habitat est préservé et que les gens s'en occupent bien aussi c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas et je vous mets dans la description l'endroit où on est allé parce que je pense que c'est peut-être l'endroit où on peut les voir de la meilleure façon entre guillemets voilà c'est tout pour moi aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo je t'invite à t'abonner à cette chaîne à me suivre sur les réseaux sociaux et on se voit demain ciao